Dans cet épisode, nous allons donc voir comment créer des hachures facilement. On va tout d'abord déverrouiller le plan région. Je sélectionne la région que je veux hachurer, comme ici la région Centre-Val de Loire. Et ensuite, c'est tout simple. On ouvre le menu Fond et contours. Dans Fond, on va chercher l'outil Motif. Par défaut, Inkscape attribue les rayures 1, 2.1 à notre objet. Il existe d'autres motifs auxquels on accède grâce au menu déroulant. Ces rayures sont un peu trop larges pour moi. Je vais donc utiliser l'outil Éditer les nœuds pour les modifier. Lorsque je clique sur cet outil, on voit apparaître une petite croix, un petit carré et un petit rond dans le coin en haut à gauche. En jouant avec le carré, c'est-à-dire en faisant un clic gauche enfoncé et en faisant un mouvement, je fais varier l'écartement des hachures. En jouant avec le rond, je vais faire varier l'orientation de ces hachures. Le problème, c'est que Inkscape met des hachures en noir et en carton il est souvent nécessaire d'utiliser d'autres couleurs. C'est possible, mais il faut au préalable connaître les caractéristiques RVB de la couleur recherchée. Alors, pour repérer ces caractéristiques, je vais prendre une autre région. Je vais choisir une couleur au hasard et je vais donc apparaître dans le menu fond et contours les caractéristiques RVB 44, 160, 90 et 255. Donc, je reprends ma région Centre Val-de-Loire. Et ensuite, je vais aller dans le menu Extension, couleur et ensuite Personnaliser. Et là, je retrouve les caractéristiques R, V et B. Alors, moi, je les avais déjà euh, enregistrées pour faire le test. Je vérifie juste que euh, on a bien le 0 et 255 en bas. Et ensuite, j'attribue 44, 160 et 90. Je fais Appliquer. Et du coup, mes hachures ont pris une belle couleur verte, celle que je cherchais. Je n'ai plus qu'à nettoyer ma carte. Euh, bon, Je vais faire apparaître mes jolies frontières blanches du dernier épisode. Et ensuite, je remets du jaune sur euh, la région que j'avais coloriée en utilisant l'outil pipette.